Yawa veut être à l'écoute de ses clients pour mieux les fidéliser. Yahwa désire être à l'écoute de ses clients pour mieux les fidéliser. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du verbe vouloir. C'est un verbe qu'on emploie fréquemment en français et pour éviter de le répéter souvent à l'écrit comme à l'oral, je vous ai fait une liste de synonymes que vous pouvez utiliser pour le remplacer. Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Souhaitez quelque chose. Ils veulent maintenir un service d'excellente qualité. Ils souhaitent maintenir un service d'excellente qualité. Le verbe aimer que vous connaissez. Tu ne voudrais pas abandonner à la première difficulté. Tu n'aimerais pas abandonner à la première difficulté. Désirer quelque chose. Oui, en synonyme de souhaiter, c'est désirer quelque chose. Yawa veut être à l'écoute de ses clients pour mieux les fidéliser. Yawa désire être à l'écoute de ses clients pour mieux les fidéliser. Rêver de faire quelque chose ou rêver de quelque chose. Exemple, Richard veut poursuivre sa carrière aux états unis Richard rêve de poursuivre sa carrière aux États-Unis. L'idéal pour ou l'idéal tout simplement Et dans ce cas, vous reformulez la phrase « Je voudrais communiquer efficacement avec mes collaborateurs. L'idéal pour moi serait de communiquer efficacement avec mes collaborateurs. » Mourir d'envie de faire quelque chose qui signifie avoir un désir violent de faire quelque chose. Je voulais clore ce débat. Je mourrais d'envie de clore ce débat. Viser à faire quelque chose ou bien viser quelque chose. Avec sa politique, il veut soutenir les jeunes entrepreneurs. Sa politique vise à soutenir les jeunes entrepreneurs. L'intention, vous devez ici aussi reformuler la phrase Nous ne voulions pas le contredire dans sa présentation. Notre intention n'était pas de le contredire dans sa présentation. Essayer de faire quelque chose J'ai voulu faire bonne impression pendant l'entretien d'embauche. J'ai essayé de faire bonne impression pendant l'entretien d'embauche. Ambitionner quelque chose qui veut dire avoir un vif désir de quelque chose. Patrick veut être un expert dans son domaine. Patrick ambitionne le statut d'expert dans son domaine. Encore un substantif, l'objectif. Je veux diriger l'équipe dans deux ans. Mon objectif est de diriger l'équipe dans deux ans. Chercher à faire quelque chose ou chercher quelque chose. Raïssa a voulu travailler dans ce secteur. Raïssa a cherché un emploi dans ce secteur. Aspirer à quelque chose. Adjele veut devenir une brillante journaliste. Adjele aspire à une brillante carrière de journaliste. Envisager de faire quelque chose dans le sens de prévoir ou de projeter quelque chose. Amadou veut ouvrir un cabinet d'avocat au bout de ses études de droit. Amadou envisage d'ouvrir un cabinet d'avocat au bout de ses études de droit. Briguer quelque chose, c'est quand on veut obtenir un poste et qu'on fait acte de candidature à cet effet. Exemple. Olivier a voulu un poste de ministre dans le gouvernement sans succès. Olivier a brigué un poste de ministre dans le gouvernement sans succès. Voilà, c'est tout et comme toujours, faites attention au contexte, oui. Vous remplacerez vouloir par un autre verbe, toujours en tenant compte du contexte, oui, toujours en fonction du contexte. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas